Jean. Alors, on en est aujourd'hui euh, le jeudi 30, hein Et euh, Qu'est-ce qu'on a peur du coronavirus mm -hmm. Vous en avez peur, hein Ouais, vous n'êtes pas les seuls. Il y en a beaucoup, hein non, et, et, Je sais pas si vous vous rendez compte que euh, c'est la peur. On veut, nous, faire peur. Ah ouais non mais vous écoutez la, la radio, la télé, tout ça, on est parti sur la troisième guerre mondiale. Oui, la, la troisième guerre mondiale. Notre, euh, notre pire ennemi en ce moment est le coronavirus. C'est vrai quoi, d'habitude, euh, on a notre petite grippe d'hiver, hivernale, qui tue euh, quand même pas mal de monde, surtout des personnes âgées, ou qui met à mal euh, des enfants ou des femmes enceintes. Ben bah ouais, mais c'était la nôtre, quoi. Ouais. On l'avait on, on fabriquée euh, avec nos propres moyens et on a trouvé, on a trouvé le vaccin. Qui allait bien avec nos propres moyens, et puis que dans la foulée on y mettait deux trois trucs histoire de voilà, de, de, une fois qu'on qu n'aurait pas le grip, qu'on puisse euh, attraper autre chose parce que vous comprenez bien que il faut toujours soit vivre dans la peur. Vous euh, avez vu les bouches entre elles? Ah, elles ouais, sont beaux, elles sont beaux. celui aussi il est magnifique. Bon, bah, bref, bah. c'est pas le sujet. Voilà, donc, euh, cette année, euh, ouais, bah, ça, ça vient d'ailleurs, ça, ça vient de Chine. Bon, ça fait jamais que la deuxième fois hein, que la Chine nous envoie euh, les microbes qu'elle a en trop, hein. Et puis, euh, sans vouloir être méchante, ça attaque qui, cette, cette maladie Ça attaque les gens, les, les personnes âgées, avec des difficultés, euh, des, des maladies, des difficultés respiratoires. Ça attaque les enfants, ce qui me semble un peu normal vu qu'ils n'ont pas les défenses immunitaires faites pour, euh, pour ça et pour cause. Hein On sait tous pourquoi. Les femmes enceintes, forcément. Et voilà. Après, euh, pour se protéger, ah, pas 36 solutions tu ne fais pas la bise, tu ne touches pas, tu ne parles pas, tu ne manges pas. Non. Tout ce qui vient de Chine, tu laisses tomber. Tu es tomber. À tel point que les gens désirent tolérer restaurants chinois, ben, on ne sait pas jamais. Hein, euh, des fois, qu'il y quelqu'un qui est éternué sur un poisson, ou le contraire, hein, et puis que, bah, euh, ou sur la nourriture, ou je ne sais pas, et que euh, vous attrapiez la maladie. C'est terrible. Ce qui est encore plus terrible, c'est qu'il est en train de faire une polémique contre les Chinois. Ça, c'est... Moi, je trouve qu'ils sont très forts, là. Ils, ils doivent avoir une dent contre les Chinois. Il y a un truc qui ne doit pas leur plaire. Ils ont dû refuser un contrat ou... Il y a un truc, je ne sais pas. Ils, ils sont contre les Chinois. Donc, euh, bah, les Chinois, euh, quand ils veulent venir en France, bah, ils sont en quarantaine, forcément. Hmm Alors, nous, on n'a pas le droit d'y aller bah non plus. Et, euh, et tout va très bien, voilà. Alors moi, c'est euh, un rappel là, comme ça en faisant la vidéo, c'est un rappel au camp euh, FEMA, vous vous souvenez hein? Je vous en ai parlé, euh, parlé euh, il y a que... ah, si vous avez vu la vidéo, hein, et, et si pour autant vous vous intéressez à ce que je vous dis, ces fameux camps étaient prévus, ils, ils étaient prévus, prévus pourquoi à la base, ces fameux camps, pour une vaste épidémie mondiale Enfin, soi-disant, soi-disant, soi-disant. Pour une vaste épidémie mondiale, pour mettre les gens en quarantaine. Mais je me demande, a pas un rapport de cause à effet. Je me demande si c'est pas pour nous préparer mentalement, hein, à euh, aller vers des camps comme ça pour se protéger d'une maladie qui au final euh, n'est pas plus mortelle qu'une autre. Euh, elle n'est pas plus mortelle que notre grippe à nous, européenne, qui tue des gens à chaque, à chaque hiver. Elle n'est pas plus mortelle que les accidents de voiture causés par des gens qui sont alcoolisés ou drogués au volant, voire même des gens qui n'ont plus une bonne visibilité ou qui ne sont plus en état de conduire. Non, elle n'est pas aussi mortelle que ça. Non, non, non, non, elle n'est pas aussi mortelle. Que vais-je dire d'autre Il euh, euh, y a beaucoup plus de choses en France, en France et dans le monde, qui tuent plus que de le fait le virus. Alors maintenant aussi sur euh, Messenger. Ah oui, Messenger, c'est bien. C'est bien pour annoncer les nouvelles catastrophes. Allez-y sur Messenger. Et écoutez, tout ce qu'on vous envoie sur Messenger, il vous envoie des horreurs qui remontent à il y a 4 ans et qui n'existent pas et qui sont des fakes. Alors, euh, euh, allez-y, continuez à envoyer. Faites-vous plaisir, faites-vous peur, faites peur à tout le monde. C'est très bien, tout va très bien, Madame la Marquise, il n'y a aucun souci. Mais... Euh, Comment dirais-je En ce moment, il y, y, y a un enregistrement de quelqu'un qui est en Chine et qui dit que c'est n'est pas euh, quelques dizaines ou quelques centaines de personnes qui sont atteintes, mais que c'est des milliers, quasiment euh, ben, à, à l'entendre, la Chine est blindée, elle est en quarantaine, elle est, voilà, on ne touche plus la Chine, on ne va plus en Chine, on la chine chez eux, et ben bah ouais, bah bon. Et, ça empêchera pas la propagation du virus vu que le virus il s'arrête pas aux frontières, hein? non, non, non, non, non, c'est pas comme certaines choses qui s'arrêtent aux frontières. Genre euh, l'air pollué et tout ça, euh, quand c'est trop grave il s'arrête aux frontières là le virus non non non non il se transmet d'homme en homme euh, et puis euh, bah si tu tu fais la bise à un chinois bah euh, ça y est t'es malade si tu sers la main à un chinois bah ça y est t'es malade si tu vas manger dans un restaurant chinois ça y est t'es malade voilà voilà <rire> les chinois on est bien de côté hein c'est euh, hashtag je suis pas un virus j'adore j'adore j'adore parce que les pauvres alors, nos comptons, ils sont obligés de se battre contre leur putain de virus, mais en plus, ils sont obligés de se battre, de se battre contre le monde entier, parce que du coup, c'est se trouvent avec tout le monde entier contre eux. Voilà. Et euh, je me demande en fait si euh, ce virus n'a pas été euh, inventé comme beaucoup d'autres. Histoire de foutre un peu la merde à tout le monde et de faire de plus en plus peur. Parce que je vous rappelle que le système, c'est ce qu'il veut. Nous y connaissons de plus en plus peur. Et que nous soyons de plus en plus accrochés au système. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver de cette triste et misérable vie. S'il vous plaît, le système, ne nous laissez pas tomber. Et bien, pour ça, il y a une solution. Bah hein. ouais. La Chine de côté. Ouais. Mais si le système est contre la Chine là, si, si si on est en train de couper tous les ponts les machins, il y a les avions qui se font affrêter, des avions militaires qui se font affrêter. Non mais je vous dis hein, on fera la troisième guerre mondiale avec la Chine là avec euh, leur coronavirus. Les pauvres, sérieux bah, c est, c est, Attendez, euh, les, pharmacies, elles de... <rire> les pharmacies sont en manque de, les pharmacies sont en manque de masques. Hein, à cause d'un virus qui est pas euh, qui est pas pire que la grippe ou qu'une bronchite ou qu'une pneumonie ou eh ben ouais non mais ça soigne ça soigne ah, arrêtez arrêtez votre polémique faites vos recherches faites vos recherches non moi j'en fais plus non j'en fais plus j'ai décidé si j'en fais plus je, je fais si si je fais des recherches oh ouais ouais, ouais. Non, non mais je vous les poste pas non vous démerdez vous hein vous avez envie d'avoir peur, vous avez envie de rester dans le système. Bon. Non, mais ce n'est même pas une question d'éveiller ou pas éveiller. Hein. C'est juste une histoire d'ouvrir les yeux. C'est ce que je disais hier avec mon Zorro. Il dit, mais bon, comment tu veux hein. Mais comment tu veux Mais tu ouvres les yeux, chérie, c'est tout <rire> Ouvre les yeux, chérie. Hein. Si tu trouves que ce qui se passe dehors, c'est normal, bah écoute, c'est tant mieux, hein. Par contre, euh, si tu ouvres les yeux, que tu regardes bien, que tu te poses les bonnes questions, là tu te dis, ah il ouais, y a une couille dans le potage, sérieux, il y a une couille dans le potage. Ouais, je sais, je suis euh, moins zen. Non, non, mais j'arrête. J'arrête de passer de la crème sur le dos des gens qui veulent pas... Euh, même pas s'éveiller. Même pas s'éveiller. Qui -qu -qu veulent pas ouvrir les yeux. Ben écoutez, vous ne pas ouvrir les yeux, <rire> ils les fermer, hein? bonne nuit. Hein? Et puis... Euh... Vous vous réveillez quand tout sera fini, hein Mais, mais quand tout sera fini, tout sera fini, hein? il n'y aura plus rien. Hein? Non, non, ça, il n'y aura plus rien, là, non, il y a bah, enfin, bah, Tout ça pour vous dire que vous aimez la peur. Bah écoutez, hein? on, on, on, on vous la donne, on vous la donne la peur. On vous la, donne. Ah, on vous la distribue. l'entour les coins de rue, hein? bientôt vous ne pourrez même plus aller en course. Parce que euh, bah, les Chinois, ils vont faire leur course aussi. Ah, et puis pour, pour rentrer, rencontrer un Chinois qui lui-même a fait course. courses, Alors déjà, on ne va pas toucher le caddie. Hein. Bah, on ne le caddie. puis euh, on, on, on, on va s'éloigner de lui. Hein. Des fois que oh là là là, son virus, à lui, euh, décide de faire un saut, euh, hein, de jouer euh, l'homme élastique et, et qui vienne vers vous, on ne sait jamais, on ne sait jamais. bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. Allons, protégeons-nous, protégeons pauvres gens que nous sommes. Mais vous avez peur de quoi, au fait Au final, vous avez peur de quoi C'est quoi qui vous fait peur C'est la peur de mourir Rassurez-vous, hein on va tous y passer. Hein ah ouais D'une façon ou d'une autre, on va tout s y passer. Ouais. Alors que ce soit le, cor le coronavirus. Ça, ça porte le nom d'une bière, les gars, ouais. ouais. Il existe une bête qui s'appelle euh, Coro Coro machin euh, Coro machin. Euh, euh, euh, euh, euh, euh, donc euh, si ça ça vous fait peur, si, pour, pour l'instant c'est dangereux pour les personnes âgées, ouais, bah, comme la grippe, comme la pneumonie et comme la bronchite. C'est dangereux pour les enfants, bah ouais, bah, comme la grippe, la pneumonie et la bronchite. C'est dangereux pour les femmes enceintes et pour les ménés. Voilà. Alors, c'est pas la peine de vous précipiter à l'hôpital si vous avez euh, 38 ou 42 fièvres, et puis que vous toussez et que vous avez mal partout. Hein. Ça se trouve, c'est juste notre petite grippe à nous hein, qui vient vous faire un coucou. Hein c'est pas forcément le coronavirus, non, oh, non, non, non, non Ah mais on y tient, on, tient. on y tient, on s'accroche à, à ce microbe parce qu'en fait, quand... il nous fait peur. Et quand on a peur, on a l'impression de vivre, ouais bah ouais, bah vous êtes à côté de la plaque, hein. Parce que quand on a peur, on ne vit pas. bah là, parce qu'on a tellement peur d'avoir peur que du coup, bah, on ne vit pas. Ben bah non, et du coup, ben, bah, on ne fait pas ce qu'on voudrait. Et puis, ben, bah, euh, le système, il est très content, hein, parce que vous allez euh, droit dans, dans ce qu'il veut. Allez droit dans ce qu'il veut. Regardez Macron, il emporte des masques Macron, sérieux Est-ce qu'il porte des masques à Macron Hein Posez-vous la question. Pourquoi euh, l'Élysée ne porte pas de masque vous croyez qu'ils oui, ont un système d'oxygénation qui empêche le, le, le virus de passer Vous pensez Alors, arrêtons d'être idiots, Arrêtons d'être idiots. Enfin, ben, bah, si ça vous plaît. <rire> Écoutez, si ça vous fait plaisir. Bon combat, hein Après tout il faut bien avoir peur de temps en temps, ça fait du bien, hein on se sent, rass... se sent rassuré. Et là, ils sont partis à vous faire peur pour un moment, hein ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, non, non, ils n'ont pas arrêté hein, parce que je vous dis, là, ils, ils ont déclaré euh, la guerre contre le virus et là, c'est dommage qu'il est trop petit et qu'on ne peut pas lui envoyer une bombe atomique hein, parce que sinon, ça serait déjà fait, hein. ouais, ouais, ouais, ouais. Non, la bombe atomique, c'est sur les gens, c'est mieux sur les gens, ouais, parce que, au moins comme ça, on est tranquille, hein c'est comme l'avion qu'ils ont descendu, euh, je pense à la bombe atomique, les gens, euh, aucun rapport avec le virus, enfin fait je crois pas, je pense pas, je sais rien, l'avion qu'ils ont descendu euh, <rire> par erreur, bah oui, <rire> on descend les avions par erreur, bah ouais. Bah ouais, bah, c'était juste l'avion de quelqu'un, euh, enfin, l'avion d'une compagnie euh, qui était en guerre contre la personne qui lui a tapé sur la gueule. Ouais, non, mais tout, tout, tout, tout va bien, tout est complètement normal, tout est complètement normal. Pour certains, pour d'autres, euh, bah. <rire> mais comment dire, hein un, un, un, on ne va pas vous ouvrir le crâne et puis... Euh... Vous faire rentrer, euh, vous, vous ouvrir les yeux par l'intérieur, hein, parce que ça ne marche pas comme ça. Je ne demande même pas euh, l'éveil, hein, parce que l'éveil, au final, qu'est-ce que c'est <rire> C'est d'ouvrir les yeux et d'avoir l'esprit ouvert. Donc, euh, ce n'est même pas une histoire d'éveil, c'est une belle série et Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Avec mon mari, maintenant, on regarde les infos. <rire> on regarde les infos. Et on est pliés de rien. C'est notre quart d'heure de rigolade parce que euh, on, on, on sait que ce qu'ils nous disent c'est que des conneries et, que, et, et on fait des réflexions des remarques et on s'amuse bien pendant un quart d'heure on rigole bien ah ouais. parce que euh, les gens qui disent moi ne regarde plus la télé il y a trop de trucs euh, ils annoncent trop de mauvaises nouvelles pas ah ouais ouais mais -tout dépend. tout dépend si vous regardez la télé et que, vous êtes, euh, et que ça vous touche c'est que quelque part, ouais, ça, ça vous touche, vous êtes dans le système et euh, vous y croyez encore, même si vous dites le contraire, vous y croyez encore. Maintenant, si vous regardez la télé, avec assez de discernement, hein, les yeux ouverts avec assez de discernement, pour voir euh, jusqu'où vont, ju juste, juste pour un examen comme ça, juste euh, par curiosité, pour savoir euh, jusqu'où ils veulent nous mener, et comment ils nous mènent. Et comment ils agissent, forcément. Ben, les actualités, vous pouvez les voyez autrement. Hein c'est plus des actualités. C'est scène de ménage. Ah ouais. Moi, j'aime bien scène de ménage. Ouais, ça me fait rire. C'est un petit quart d'heure. Non, oh, puis, il euh, n'y a pas que ça. D'ailleurs, il y a... Euh, comment elle s'appelle L'émission Je sais plus. Mais c euh, ça, ça me fait rire aussi. C'est bien. Mm. Et ben, c'est pareil. les Pour moi, le journal, c'est pareil. Voilà. C'est euh, juste... Euh, de quoi alimenter. Le journal, c'est pour alimenter tout ce qui est en faveur du système. Voilà. Ceux qui ont peur de regarder le journal, posez-vous des questions. Parce que dites-vous que ce qu'ils vous disent, c'est des mensonges. Enfin, le monde entier est un mensonge. C'est une vaste hypocrisie, c'est une vaste history c'est un gros mensonge. Et... Tout le monde y croit, tout le monde est content et tout le monde continue sa vie normalement et que c'est bien. Et puis quand on nous annonce une catastrophe, mon Dieu, il y a une catastrophe qui arrive. Mais ouais, les enfants, mais on est vivant, quoi. On est dans, dans un monde vivant qui vit. Hein? La nature, elle vit. Hein? Le cor euh, coronavirus, elle n'en a rien, mais alors rien à carrer. Les virus que nous les humains on se fabrique pour se tuer hein, plutôt que de s'envoyer euh, des bombes à travers la gueule on se, on se fabrique des virus histoire de tomber malade. La nature a rien à foutre ça hein, ça la touche pas. Ça la touche pas une seconde. Ça la touche pas une seconde. Alors posez-vous la question à savoir. Nous sommes ici pour faire du mieux possible pour tout arranger, enfin, arranger le plus de choses possible, hein, parce que forcément, il euh, y a quand même sur euh, tous les Français, il y a quand même euh, un, un bon tiers qui, euh, c'est pour ça que j'ai mis euh, cerveau à vendre, parce qu'il y en a un bon tiers qui, oh, il plane à 10 000 et il n'a pas besoin de, de quoi que ce soit pour planer, hein. c'est du, du, enfin bon, je suis pas là pour ça, juste pour les petites news et là ça fait 17 minutes et ça fait beaucoup trop pour les news donc je vous, juste pour me dire euh, vous avez peur, eh bien continuez à avoir peur, n'hésitez pas hein. surtout n'allez pas au cinéma hein. des fois que vous rencontrez un chinois ou, ou... ne sortez plus en course non plus ah, ne sortez plus en course, non non puis prenez pas une voiture hein. surtout c'est les chinoises ah, là, là, là, ou, ou japonaises ne ne faut pas, ne non. pas au final ne sortez pas de chez vous voilà, euh, restez cloîtré. Puis n'allez pas bosser parce que euh, votre collègue à côté, c'est un Chinois, peut-être. Hmm? <rire> vous allez faire quoi Vous allez arrêter de lui dire bonjour Vous allez arrêter d'aller manger avec lui Vous allez arrêter de lui parler Parce que c'est un Chinois. Ouais. Mais quelle la famille chinoise Forcément. La famille chinoise qui vient peut-être le voir hein, pour le nouvel an chinois. Ouais. Hein? Et du coup, vous, vous allez mettre en quarantaine aussi. Bah oui, bah oui, forcément. <rire> Elle a pas le choix. Si on veut pas être malade, on hein peut pas faire autrement. Voilà. Bon. Et ben, moi, j'ai continué ma couverture, ah, parce que j'ai pas que ça à faire, hein. j'ai autre choses. Donc, euh, juste pour vous dire que la bêtise humaine est immense. Et euh, malheureusement, euh, comme la bêtise humaine est immense, ben, c'est pas fait pour arranger les choses. Ah, bah, par affaire à penser à le schmidt c'est certain. Bon, en attendant, euh, une prochaine vidéo. <rire> Évitez de choper le virus. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Bye.